Salut les Stylers, comment ça va Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand on va poster une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va vous présenter un grand, un très très grand joueur de l'électro, c'est notre pote Adrien Salut Vous avez vu comment il joue <rire> Alors faut savoir qu'Adrien l'a rencontré il y a deux ans sur la tournée Radar on a fait quoi ensemble Adrien On a fait beaucoup de shows On y a, y a fait beaucoup Mou, de choses, ouais. On avait beaucoup d'artistes. Ouais. ouais. C'était pas faisait mal. Show, surtout, il il show, show. Et là on va vous présenter une petite courée avec lui. Il fait l'électro. Je vais vous laisser. C'est moi-même. Euh, salut à tous. Alors moi c'est Adrien, euh, mon surnom c'est Vexus. Euh, je danse depuis beaucoup d'années. Euh, là on va faire euh, de l'électro. Donc euh, la danse électro c'est une danse qui vient des clubs principalement. Voilà qui se bouge avec les bras, qui a des, il y a pas mal d'effets, il y a pas mal de prises d'énergie différentes. Euh, J'en profite pour placer que ce n'est pas de la tectonique. Tectonic c'est une marque, c'est comme si vous dansez, euh, vous dites que vous dansez Adidas ou que vous dansez Nike, c'est à peu près la même chose Ça passe pas, c'est pas ça en fait, c'est une marque, donc la danse c'est la danse électro Tectonic c'est une marque, c'est une soirée dont on ne veut plus entendre parler ah ouais. Donc voilà, aujourd'hui c'est la danse électro, il y en a partout dans le monde Quand je dis partout dans le monde, ça va en Russie, ça va au Japon, ça va au Mexique Donc il y en a partout, voilà, en France c'est la communauté originelle C'est une des rares danses françaises, la dernière en date c'est le French Cancan -Can. Voilà, donc on est passé du French Cancan, -can. maintenant aujourd'hui à la danse électro. Voilà, les français sont champions du monde aussi actuellement. Euh, notamment avec mon crew, donc Big Up Alliance Crew. Et voilà, euh, je travaille avec le groupe All In Dance Crew. Et euh, je travaille avec un collectif, avec un collectif pardon, qui s'appelle Triptyque. Voilà. Ok, donc aujourd'hui on va faire une corée de 2x8 en danse électro. Euh, donc bien sûr, réadapté avec les cordes du Double Dutch. Euh, donc du coup les comptes ont un petit peu changé les énergies ont un petit peu changé donc on a essayé de garder l'essence de l'électro l'énergie du double dutch et sa technicité et on a fait un petit mélange donc du coup c'est pas mal suivez nous il y a tuto on va vous montrer ce que ça donne et euh, bah, d'ici là euh, buvez du jus de fruits et c'est parti Let's go. Merci d'avoir suivi ce tuto. Moi, c'était Adrien Vexus. Euh, Suivez-moi sur Instagram, sur les réseaux, toujours Adrien Vexus collé. Vous y trouverez toutes les infos pour mes prochains stages, euh, notamment mes cours que je donne avec Kenji Kiss, dédicace à lui, à Cohésion, les lundis soirs, euh, proche banlieue parisienne. Euh, vous pouvez aussi me retrouver euh, cette année un petit peu partout en France avec la création électrique de Blancali, qui est un spectacle justement électro. Vous pourrez découvrir l'électro d'une manière un peu nouvelle, on va dire sous un nouvel oeil. Et euh, oubliez pas de lâcher un commentaire dans la vidéo, de liker, de vous abonner, de faire des kika. Et du coup, euh, toutes les infos sont dans la description euh, sur l'Europe Taylor, sur moi, sur la vie et sur le jus de fruits. Coupez. 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4. Elle se retourne, elle me regarde. Elle met ça, elle met ça. dit Vous ou pas Lui, c'est hyper dur de sa la pointe. Hein. C'est pour le bêtisier. <rire> Electro, quatrième. Non, mais non, ça, je dit. Non, mais <rire> <rire> <rire> Tu vois Moi, je l'avais dit. J'ai senti ton chacun.